Dans cette vidéo, nous allons discuter des problèmes de choix des axes, de choix de la perspective des couleurs dans les représentations graphiques. Alors, premier cas, les axes, avec un exemple de PISA, qui est une, la fameuse évaluation internationale des compétences des élèves, où chaque pays a des tests plus ou moins calibrés pour tester euh, les mathématiques, euh, les compétences en, en langue et en, et en langue étrangère, etc. Euh, si on, on a typiquement, à, à chaque fois qu'un test PISA sort, des graphiques de cette nature, ou qui sont en général pas trop en faveur de la France, on voit que dans les évaluations internationales, euh, des pays comme la, la, la, la Chine ont des bonnes performances. Et euh, si on regarde un graphique comme ça, c'est assez alarmant. On a l'impression que la, la performance de la France est deux fois moindre que celle de la Chine, peu importe les unités qu'on utilise pour, pour ces fameuses notes. Euh, problème étant que si vous regardez un petit peu euh, de plus près cet axe euh, il commence à 134 et il termine à 148 alors c'est vrai que Excel comme beaucoup de tableurs quand on fait automatiquement des graphiques il va couper l'axe de sorte à ce qu'on voit mieux euh, les différences entre les différentes barres euh, sauf que voilà euh, si on, euh, on cette fois ci on fait partir l'axe de 0 bah, ces différences ont l'air euh, bien moindres qu'elles ne le sont dans le graphique précédent. Et donc ça, c'est un choix, ça ne veut pas dire que les deux graphiques sont, sont justes quelque part, mais finalement l'impact psychologique sur la personne qui va le lire va être assez différent. Et c'est assez fréquent qu'on utilise cette différence d'impact pour quelque part faire passer un message. Quand vous comparez entre les deux, vraiment, si on regarde le graphique de gauche, en effet, c'est très alarmant pour la France. Et si on vous présentait le même graphique, celui de droite, on se dit, bon, bah, finalement, les différences restent assez minimes, même si, en effet, on voit une petite tendance. Et donc ça, c'est très important à garder à l'esprit que le choix de l'axe est loin d'être innocent euh, au regard du message que vous voulez faire passer. Et euh, ça a été, on a vu ce genre de choses, hein, par exemple, au moment du Brexit, euh, sur le graphique d'en haut, euh, sur des sondages, euh, on voit que euh, les personnes qui veulent partir ont l'air d'être trois fois plus nombreuses que, euh, que celles qui, qui veulent rester dans l'Europe. Euh, sauf que même si les chiffres sont écrits, quand on refait le même graphique, euh, mais cette fois-ci en faisant partir l'axe de zéro, eh bien, finalement, euh, les, les choses ont l'air beaucoup euh, plus équilibrées qu'elles ne sont dans, dans le graphique euh, du dessus. Et ça, ça a des impacts puisque euh, finalement, euh, le fait de voir les sondages impacte le comportement des voteurs, enfin des voteurs, des, des personnes qui votent. des votants. Euh, et c'est quelque chose qui est absolument pas innocent et qui a pu contribuer même de manière minime à euh, avoir la situation qu'on a observée du Brexit. Alors, il y a des normes pour pouvoir dire qu'un axe pas, ne part pas de, de, de la valeur 0 ou des choses comme ça, c'est qu'on peut mettre ce petit signe que l'histogramme est cassé. Et ça, c'est quelque chose qui, est, qui permet et à la fois de visualiser mieux les différences entre des catégories et en même temps de, de rappeler au lecteur qu'il y a eu un changement dans les axes qui permet euh, de ne pas, en tout cas, de moins l'induire en erreur si au moins il sait lire ce graphique. Deuxième élément, la question des perspectives. Alors c'est vrai que Excel permet de faire ces jolis euh, camemberts en trois dimensions et le euh, et, euh, et ce problème c'est que ça a quand même un impact aussi sur la visualisation. Par exemple, si vous voyez ce, ce, ce graphique, hein, ce camembert, où on a représenté les proportions de différents items, hein, peu importe ce que c'est, « Vous êtes d'accord avec moi que euh, l'item orange, l'item B, a l'air beaucoup plus représenté que l'item D. » Et maintenant, si on regarde euh, en, en 2D, bah, en fait, on voit que c'est exactement la même chose. Et la perspective a finalement créé une illusion euh, qui, euh, qui, a, est encore, qui, encore une fois, peut euh, induire euh, le lecteur en erreur, ou le lecteur ou l'éditeur. Donc vraiment très enfin, faites vraiment très attention à ça et euh, s'il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée autre que l'esthétique euh, 3D, utilisez plutôt la 2D pour éviter ce type de problème. Des choses aussi qu'on voit régulièrement, c'est qu'on fait dépendre l'air dans, dans les, ce qu'on appelle les bar plots, hein, euh, dans ce type de graphique, on fait dépendre l'air euh, de, la, de, de la barre, de, euh, en, en fonction de sa valeur. Ça, euh, là, on compare les ventes de, de, de maisons versus euh, les ventes d'appartements. On a l'impression que les ventes d'appartements sont beaucoup plus nombreuses que les ventes de maisons. Ça, c'est une erreur grossière, ce n'est pas la plus fréquente, mais jamais au grand jamais, il faut avoir une manipulation comme sur l'air. Il euh, faut plutôt utiliser la façon de faire de droite, à savoir euh, la même largeur pour les deux barres et absolument pas faire varier euh, cette largeur en fonction de, de, de la valeur en ordonnée, la valeur en ligne, euh, sur l'axe Y. Dernier point, la question des couleurs. Alors il y a des normes pour le choix des couleurs. Euh, en général, euh, si on prend l'exemple des températures, les couleurs chaudes comme le rouge sont considérés comme étant associés à des températures euh, élevées et les couleurs bleues vont être associées à des températures froides. Si vous changez complètement les normes et que, parce que vous trouvez ça plus joli ou plus convaincant, vous dites, bah non, cette fois-ci, le rouge euh, va être associé au couleurs froides, ben cette fois-ci, ça peut être une forme de manipulation et on peut imaginer euh, beaucoup d'autres choses de cette nature. Par exemple, des fortes densités de population, ça va être des couleurs plus sombres en général que des faibles densités de population. Et si vous inversez euh, cette norme euh, qui n'est peut-être pas gravée dans le marbre mais que tout le monde utilise, euh, ben finalement, vous allez encore pouvoir induire en erreur le lecteur ou l'auditeur. Donc tout ça pour dire que ce soit la question des axes, que ce soit la question de la perspective, du choix des couleurs. Il y a beaucoup de manières de rater un graphique ou en tout cas de le manipuler pour pouvoir faire passer plus facilement une idée. En tant qu'auditeur ou lecteur maintenant, faites très attention à ça. Quand vous voyez un graphique, regardez bien les axes, regardez bien la perspective, le choix des couleurs. Et ne vous laissez pas avoir par ces petits tricks, ces petites astuces de manipulation qui sont en fait assez faciles à détecter.